Il pense qu'on fait semblant. Don, don, don, don, don, pourquoi le ton est condescendant. J'aime quand le tapis donné par ta how est la yeah, uh, uh, J'aime quand tes fais ascendant. Yeah. Don, don, don, don, don. Pourquoi le ton est condescendant? J'aime quand le tapis donné par ta hoe est slappy. Yeah. Yeah. J'aime quand t'es yeah. ascendant. Pas besoin de lui préciser que j'suis le GO, il me dit que ça s'entend. Yes. Présente-moi plus de zéro, sinon je reste indépendant. Yeah. J'avance vers la fame je j'vais pas changer en m'y rendant. Rien yeah. que yeah. ma poche c'est et c'est si bandant. Yeah. Trop de concepts qui me dépassent, des valeurs si néfastes. Yeah. C'est que des acteurs, c'est que des cinéastes Viens de reviens de mes racines, tu ne pourras jamais décimer as Grosse c'est comme Ferb, baby Nilo, c'est comme Phineas Remplir des salles, remplir des sacs Un million on veut empiler ça Et faire un saut chez Ga dire ma go d'enfiler ça Yeah Rien que je drippais avant d'avoir mis les sapes Chaque zoom c'est un banger, rien que je me perds quand je trie les traces C'est l'ATT Ils pensent qu'on fait semblant Non pourquoi Yeah, yeah. J'aime quand t'es fait s'ascendant. Les Il yeah. ils pensent qu'on fait semblant. Yeah. Don, don, don, don, don. Pourquoi le ton est condescendant? Yeah. J'aime quand le tapis donné par ta hoe est yeah. Yeah. Hello? J'aime quand t'es fait s'ascendant. Yeah. La zaza me rend mieux comme, yeah. comme ma chair. Ma team yeah. c'est comme ma chair. Tu veux trapper, on peut te montrer comment faire. Yeah, yeah. On est bien ici, je veux pas de house dans ma sphère. Et ça c'est ma bitch ouais, clap et me. Et yeah, je mange ça, art comme making lame Dans les airs, comme un kickflip. Dans sa story, il dit qu'on est pas prêt, on sait qui slip. Et yeah, je veux rentrer chez Coco Chanel pour y claquer 10 smits. J'aime quand ils sortent crever du jouet et qu'ils me disent que c'était 6 smits. remplir des salles, remplir des sacs. En million, on veut empiler ça. Et faire un saut chez Balenciaga dire ma goût d'enfiler ça. Il pense qu'on fait semblant. Brr, yeah. J'aime quand t'es fait ça sans dents il Ils pensent qu'on fait semblant Pourquoi le ton est condescendant J'aime quand le tapis donné par ta hoe est slappy J'aime quand t'es fait ça sans